J'aime les ados, j'aime euh, leur vérité, j'aime que c'est cru, c'est vrai, c'est franc. Donc, Sarah Serrois, psychoéducatrice, euh, j'ai cinq écoles secondaires. Je me promène dans chacun des milieux, principalement pour faire du rôle conseil au niveau des élèves euh, à difficultés comportementales travail donc c'est d'être capable de créer des liens significatifs avec mes élèves pour être capable d'après ça utiliser des techniques, des projets, des programmes, des choses comme ça qui va faire en sorte que l'élève va être capable de cheminer puis va vouloir embarquer dans qu'est ce que je lui propose pour être capable de terminer de leur année puis au moins de la réussir ou de, de s'améliorer au niveau comportemental en éducation je ne suis pas enseignante. Oui, je suis dans un mandat scolaire. Je souhaite que les élèves réussissent académiquement. C'est mon plus grand rêve. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille aussi pour les amener à être des bons citoyens, euh, à être des, des bonnes personnes puis à être capable de fonctionner en société, d'avoir un travail, d'être de, de, de, responsable d'une famille, de, de, de maintenir un emploi. Des fois, c'est juste qu'ils ne croient pas en eux. Fait d'être la petite personne qui va mettre cette petite étincelle-là puis qui va être capable de, de ressortir le meilleur d'eux-mêmes, ben je. J'avais le goût d'être cette personne-là. Je pense que la psychoéducation, ça l'apporte quand même ça. Quand un élève nous dit « je suis fière de moi » puis je suis contente de qu ce que j'ai accompli », c'est les, les plus beaux moments qu'on peut avoir avec eux. Vraiment. Je ça mes élèves. Ils sont beaux. Vraiment. <rire>